Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Val et c'est un immense plaisir de vous parler aujourd'hui puisque l'on va enfin aborder Assassin's Creed. 2020, euh, Assassin's Creed Ragnarok Assassin's Creed Kingdom, ça dépend comment on prend l'info, il y a énormément de rumeurs sur euh, sur ce, ce futur Assassin's Creed sur ce futur jeu, il y en a beaucoup et donc on a voulu attendre un petit peu c'est pour ça qu'on vous en a pas parlé on a voulu attendre d'avoir vraiment des informations qui soient un peu plus crédibles pour être un minimum sûr de nous et pas trop vous dire n'importe quoi donc dans cette vidéo, il y a un mélange de plusieurs sources, tout sera dans la description on a d'ailleurs fait une vidéo en juillet 2018, c'était avec Aurélien c'est Aurélien qui l'a faite, il parlait d'Assassin's chez les Vikings et où il expliquait pourquoi euh, ce serait une bonne idée d'avoir un Assassin's Creed chez les Vikings. Pareil, tout est en dessous dans la description, je vous invite à aller voir, c'est quand même très intéressant. Le nom de code d'Assassin's Creed 2020 serait donc Assassin's Creed Kingdom mais le nom définitif du jeu serait Assassin's Creed Ragnarok. C'est pas la première fois que Ubisoft donne des noms de code à Assassin's Creed. La première grosse info que je peux vous donner, c'est que au niveau de la map, le jeu se déroulerait en Scandinavie. Donc la Scandinavie, c'est une région, on va dire historique, qui comprend la Norvège, la Suède et finlande donc c'est quand même une zone qui est assez large, et en plus de ça on aurait apparemment une grande partie de l'Angleterre, on pourrait même visiter Londres. Apparemment la source nous dit qu'il y aurait aussi la présence de lieux mythologiques comme le royaume d'Asgard. Ça reste tout à fait en cohérence avec ce qui est fait dans la licence depuis Assassin's Creed Origins, donc intégrer vraiment beaucoup plus de mythologie. Ça a été amplifié puissance 1000 avec Assassin's Creed Odyssey, donc ça reste vraiment dans la continuité de ce qui est proposé depuis Origins depuis un peu le rigout de la franchise, on va appeler ça comme ça, donc pour moi je trouve ça tout à fait crédible. On pourrait aussi imaginer la présence de l'Islande, et là je vais faire un gros parallèle avec la série Vikings, clairement c'est... si vous la regardez pas, allez la voir, tout est dingue, le scénario, la mise en scène, les batailles, les musiques, l'ambiance, si vous voulez vraiment avoir un aperçu de ce que donnerait un Assassin's Creed chez les Vikings, allez vraiment regarder cette série, elle est juste incroyable. Bref, dans la série Vikings, dans la saison 5 plus précisément, Floki, un des personnages principaux, qui serait d'ailleurs historiquement le premier le scandinave à avoir mis les pieds en Islande, et eh bien ce personnage de Floki, euh, si vous regardez pas la série, je vais pas trop vous spoiler, mais euh, sachez que il est amené à aller en Islande, et clairement c'est ouf. Bref, je ferme la parenthèse avec la série Vikings, si vous ne la regardez pas cette série, allez la voir absolument, elle est incroyable. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit like, ça nous beaucoup. Au niveau du scénario, alors là, les sources sont pas d'accord. Par contre, il y a une première source qui nous dit qu'on aura le choix, comme dans Assassin's Creed Odyssey, entre une femme et un homme. Il y a une source qui nous dit que l'on jouera exclusivement un homme. Dans tous les cas, l'homme comme la femme s'appellerait Yora, Alors, ça coïncide avec les sources que nous, on a eues personnellement. Toujours selon les sources, parce qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, le jeu prendrait place soit dans les années 800, soit au cours du 11e siècle. Yora deviendrait un assassin au cours du jeu et il serait mêlé à une quête de vengeance. Le système de la confrérie tel qu'on le connaît avec Assassin's Creed, Brotherhood et Révélation serait de retour. Du coup vous l'aurez deviné ça marque le grand retour de la confrérie des assassins puisque si Yora devient un assassin et que si on est amené à recruter des gens dans notre confrérie et eh bien c'est que les assassins existent chez les vikings. Évidemment, Assassin's Creed Ragnarok serait un RPG, comme Assassin's Creed Odyssey, mais avec certains éléments qui seraient améliorés. Côté présent et méta-histoire, on serait donc toujours avec Leila et apparemment ce serait la fin de son arc narratif. Comme dans Assassin's Creed Odyssey, une bonne partie du scénario serait liée à la mythologie vikings, et donc à la première civilisation, et on pourrait notamment jouer dans Asgard, qui est une sorte de royaume des dieux descendant d'Odin, ou Odin si vous préférez. Faut savoir que la mythologie viking est extrêmement riche, c'est euh... peut-être un petit peu moins le bordel que la mythologie grecque, ça c'est sûr, mais je suis très très loin d'être un expert là-dessus, et ça pourrait peut-être éventuellement donner lieu à une vidéo si le prochain Assassin's Creed, donc se confirme vraiment. Une source fait également mention du roi Brian Boru, qui est un roi irlandais et qui tenta. À une unification de l'Irlande au 11 siècle. Enfin, et ça c'est la dernière info que je peux vous donner, l'annonce serait faite en février 2020 donc pendant l'événement PlayStation donc qui serait dévoilé en même temps que la PlayStation 5 pour du coup une sortie en fin d'année donc on peut imaginer en octobre 2020 sur PS5, Xbox Scarlet, Xbox One, PS4 et PC. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo information où on a vraiment fait le point sur les rumeurs concernant Assassin's Creed Ragnarok, il y en a beaucoup. Je sais que évidemment tout est à prendre avec des personnellement je suis plutôt enthousiaste, j'adore un peu cette ambiance froide un peu austère, un peu moyenâgeuse, crade, vraiment nordique quoi, vraiment retrouver les toute la mythologie, toute l'ambiance, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel dans un Assassin's Creed. Je trouve que c'est une meilleure idée que de partir à Rome, parce que un assez à Rome, on en a déjà eu un avec Brotherhood qui était, qui était très bien. Alors c'est vrai que retourner à Rome quelques centaines d'années avant Brotherhood ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait pas tellement évolué les choses. Je veux dire par là que Origins, on avait déjà un peu de romain. Odyssey finalement bah, il est dans la continuité d'Origins, donc c'est plutôt bien de marquer une grosse différence. Là si on part chez les Nordiques, ça va vraiment casser un petit peu ce rythme qu'on a connu avec Origins et Odyssey. Voilà les gars, vous avez mon avis, vous avez toutes les infos maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires et dans le sondage qui s'affiche en haut de l'écran. Est-ce que vous êtes hypé ou pas par ces rumeurs Sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Salut, paix et sérénité